Bonjour à tous mes chers abonnés Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et c'est une vidéo très importante Alors aujourd'hui The Fold a sorti sa chanson. J'espère que vous allez la voir. Et que euh, moi je ne l'ai pas encore vue. Ou... J'irai la voir. Mais tout ça pour vous dire que... Ça faisait très longtemps que j'attendais cette chanson. Et franchement... Maintenant qu'elle est sortie, je suis heureux de la savoir. Et... Ça me plaît. Enfin de pouvoir l'écouter. J'espère juste qu'elle ne va pas être trop courte. En tout cas... Quand j'ai vu le titre, je me disais... Non, oh, le titre c'est effroyable. C'est quoi ça Le de Shintaro Web, c'est ça simplement On ne peut pas nommer un royaume avec un truc. Et après tout, l'intro, c'était dans les donjons. Donc c'est le Shintaro Dungeon Web, une chance. Car sinon, <rire> ça n'aurait pas eu de sens. Hein, c'est sûr que j'avais vu une fausse affiche aussi. Et j'y ai cru, je pensais que c'était une vraie. Donc... Allez la voir et... hier ils ont dit qu'elle sortait aujourd'hui. Et c'est confirmé. Alors, j'espère que vous irez la voir et que vous l'adorerez. Sur ce, c'était le wastre plus grand fan de Ninjago. Au revoir tout le monde.